Il faut que tu me donnes ça, Shalom les adorateurs, adoratrices Eh, hey, uh eh, -huh. hey, uh -huh. le Seigneur, Louez le Seigneur, Shalom, of God, Noué le Seigneur, c'est à toi. Oui, avec... si descend nous sommes encore dans la joie moi je suis particulièrement dans la joie parce que demain je célèbre mon anniversaire et c'est un grand jour parce que si je rentre dans mes 50 ans non c'est un jour de célébration J'étais contente quand j'ai vu qu'il n'y avait personne je dis bon pourquoi pas commencer dans la louange et demain jusqu'à demain la louange l'adoration de notre seigneur car il convient que je lui rende grâce mon témoignage en ce qui concerne dieu mon témoignage est Vraiment, je dis au Seigneur que je vais même peut-être un jour écrire un livre pour témoigner de la bonté, de la miséricorde, de la compassion de Dieu pour moi, sa fille. Et nous allons commencer ce temps avec le, le, le, un passage, Luc 17, du verset 11 au verset 19. Donc Luc 17, du verset 11 au verset 19. Pardon, J'espère que ma connexion, parce que je ne suis pas je ne suis pas chez moi, euh, et là où je suis, la connexion n'est pas trop. Mon Wi-Fi euh, n'arrive pas jusqu'à. Euh, dans la, les chambres du haut, c'est un peu instable. Donc voilà. Donc c'est Luc, Luc, Luc 17, verset 11 à 19. Donc s'il y a un problème, peut-être si vous déconnectez, faites-moi signe sur le, le groupe s'il y a un problème pour que je le sache parce que la connexion est un peu instable. Mais je me suis même coincé quelque part pour pouvoir euh, conduire ce temps-là. Donc voilà, Donc je lis la, la, la parole de Dieu. « Jésus se, rendait à, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dit lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez-vous montrer aux sacrificateurs ?» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix autres, les dix, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres. Et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va. Ta face, ta face, t'a sauvé. Alléluia. Il convient de vraiment prendre ce temps et de bénir notre Seigneur. Moi, je suis, je loue Dieu parce que demain, j'aurai mes 50 ans. Mais je sais que chacun de nous, chacune de nous, cette plateforme a une raison pour revenir sur ses pas et dites merci au Seigneur, comme ce Samaritain l'a fait. Et nous allons, tout au long de ces une heure de temps, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons lui dire merci. Nous allons le célébrer. Nous allons lui dire merci parce qu'il a été avec nous. Parce qu'il s'est souvenu de nous. Il, est, il ne nous a pas oubliés. Il ne nous a jamais, en fait, il ne peut même pas nous oublier, puisque sa parole dit que nos noms sont écrits dans sa paume. Si nous noms sont écrits dans sa pomme, comment est-ce qu'il peut nous oublier? Si nous sommes la prunelle de ses yeux, comment est-ce qu'il peut nous oublier? S'il si est celui qui ne donne le sommeil, comment est-ce qu'il peut nous oublier? Quelqu'un qui nous a créés sans nous, comment est-ce qu'il peut nous oublier? Il n'est pas possible qu'il nous oublie. Ce n'est pas possible qu'il nous oublie. Et c'est pour cela que nous allons bénir notre Seigneur. C'est pour cela que nous allons lui rendre grâce. Nous avons commencé avec le.. le, le David est un grand roi, il s'est levé pour danser. Et nous allons bénir encore son nom. Nous allons lui rendre grâce. Nous allons bénir le nom de notre Seigneur. Père, je te suis totalement reconnaissante. Je te suis reconnaissante parce que, Éternel, tu as permis que je sois là aujourd'hui. Que je puisse guider ce, conduire ce temps. Je veux te dire merci pour ton amour. Père, tu m'as toujours fait grâce. Tu m'as toujours vu comme ta fille. C'est moi qui avais du mal à te voir comme mon père. Mais Seigneur, ton amour m'a... Ton amour a terrassé mes doutes. Ton amour a terrassé mes craintes. Ton amour a terrassé mes blessures. Ton amour a, a, a terrassé ce qui est en moi. La forteresse de doutes. La forteresse d'amertume. De, de, la forteresse de tristesse. Oh Seigneur, la forteresse même de souvent de, de, de culpabilité la forteresse même de, de tout ce que je pouvais penser envers moi-même moi qui me détruisait. Son amour a terrassé tout cela. Et ce soir, je veux te dire merci. Et ce soir, je vais élever ton nom. Je veux te dire... Merci pour ton amour, oh Père, pour cette plateforme, pour chacun, chaque membre de cette plateforme. Je veux célébrer ton nom éternel. Tu n'as pas changé, Yahweh. Tu es le même hier aujourd'hui et demain. Et je te dis merci. Je veux bénir ton nom. Je veux élever ton nom. Je veux te rendre grâce. Tu es grand, Seigneur. Tu es éternel. Oh, ton amour est bon. Ton amour, c'est pour ça ce soir encore. Je veux te dire, je ne peux pas te laisser. Parce que pendant même que vraiment, je veux te laisser, tu m'as servi. Tu n'as pas voulu te je te laisse. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te bénir. Je veux te célébrer. Oh, Seigneur. Oui, Shaddai, notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons revenir, faire le pas en arrière pour dire merci. Chacun de nous a, son, a sa raison pour dire merci. Une raison qui dépasse les autres raisons. Nous allons dire merci au Seigneur. Je ne peux pas laisser Jésus. Non, non, non, non, non, non, non, pas ne peux pas laisser, non, Je ne peux pas non, non, Je ne pas laisser. Sì, <laughs> C'est pas te to se donne la croix Oh, three, oh. <laughs> ah! Oh, c'est ce je ne peux pas te laisser, Seigneur. Je ne peux pas te laisser, Seigneur, ce n'est pas possible. Oh, trop amoureux de toi, Seigneur. Nous sommes trop amoureux de toi, Seigneur. Je ne peux pas te laisser, Seigneur. Je ne peux pas. Oh, il a pris notre cœur comme ça. Il a, ah, il a travaillé. Il a pris notre cœur. Il a arraché mes cœurs. De là où notre cœur est fait. Les cœurs. Non, on ne peut pas te laisser, Seigneur. On ne peut pas. On ne peut pas continuer. On ne peut pas te laisser. Oh non, non, non, non. Non, non je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas te laisser. Non, je ne peux, peux, peux, peux, peux pas te laisser, Seigneur. Un chagrin, un chagrin. Nous ne pouvons pas laisser notre Seigneur. Ce n'est pas possible. Dans aucun cas, nous allons abandonner notre Seigneur. Et nous allons encore le louer, nous allons encore le célébrer. Nous allons encore louer le nom de notre Seigneur. Nous allons encore bénir son nom parce que il nous a, il nous a témoigné son amour. Nous sommes amoureux et amoureuses de lui. Il, parce qu'il nous a aimé le premier. Ce n'est pas lui qui nous a aimé le premier. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. C'est lui qui et, et il a, il nous a convaincus. Il nous a terrassé. Moi, mais je dis, moi il m'a terrassé. Parce qu'il y avait tellement de choses. La dernière fois, c'était, je ne euh, tu sais pas, l'adoratrice qui disait qu'il fallait qu'on dise ce que le Seigneur, euh, jean jette Kofi, qui disait qu'il fallait qu'on dise ce que le Seigneur a fait pour nous, donc il nous a délivré. Moi, le Seigneur m'a délivré de beaucoup de choses. De la maîture. La dernière fois, je partagé avec la soeur Nancy de beaucoup de choses. La main Parce que de mon histoire. Mon histoire, j'ai trouvé, trouvé que mon histoire était compliquée. J'ai trouvé que mon histoire était compliquée et mon histoire était devenue comme une couverture. n'avais pas, je n'avais pas placé des personnes autour de moi, j'allais perdre la tête, si je n'avais pas placé des gens autour de moi, je pouvais reach out à n'importe quelle heure, à n'importe quelle heure, Je pouvais parce qu'il y a eu des jours où j'ai fait des rêves, si je n'avais pas des gens autour de moi, j'allais perdre la tête, mais Dieu dans son, dans son amour, c'est là que j'ai compris que ce monsieur, ce papa, il m'aime. Louons l'éternel. Je vais le dire au, au, au, au pluriel de, de la troisième personne du pluriel. Je crois que c'est comme ça on dit. Non. Donc louons l'éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise. Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise. Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison de Maman Angelina dise. Car sa miséricorde dure à toujours. Que la maison de Féfé fé Yriel -fé disent, car sa dure dura toujours. Que la maison de Woman of God, parce que Béatrice disent, car sa dure dura toujours. Que la maison de Reine disent, car sa dure dura toujours. Que la maison de Maman Zamblé, je rejette la chouchou, disent, car sa dure dura toujours. Que les mais que la maison de la, des adorateurs et des adoratrices de cette plateforme dise car sa mise dure toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. Ah, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. Ce n'est pas une histoire de, de détresse de un an, de détresse de deux ans, de détresse de trois ans, de quatre ans. Mais c'était une histoire d'oppression de, de, de combien d'années Peut-être six ans que j'ai vécu. Des oppressions. Ah Seigneur, tu es merveilleux. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'éternel. J'ai invoqué l'éternel, m'a secouru. L'éternel m'a secouru. L'éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'éternel est mon secours. Je me réjouis à la vie de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient, elles m'environnaient. Les nations m'ont environné. Toutes les nations m'environnaient. Je me suis perdu. Toutes les nations m'environnaient. Mais au lieu de les taille en pièces. Elles m'environnait. Elles m'enveloppaient comme une épine. Au nom de je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'élevait comme une épine. Au nom de je les taille en pièces. Taille une, une taille en pièces. Et tu me poussais pour me faire tomber. Mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le ciel de mes louanges. C'est toi qui m'as sauvé. Des cris de triomphe et de salut, c'est le Nathan des justes. La droite de manifeste sa puissance. La droite est élevée. La droite manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas un un. Demain, j'aurai 50 ans. Et je vais aller au-delà même, plus de 80 ans au nom de Jésus. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les yeux de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi la porte de la justice j'entrerai, je louerai l'éternel voilà la porte de l'éternel, c'est pas elle contre les justes, alléluia c'est pas elle contre les justes, je te louerai parce que tu m'as exaucé je te louerai parce que tu as combattu pour moi je te louerai parce que tu m'as délivré de mes ennemis, je te louerai parce que tu m'as sauvé la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue, par la, par, est devenue la principale de l'angle c'est de l'homme c'est de l'éternel que cela est venu c'est un prodige à nos yeux c'est ici la journée d'Éternel qu'elle qu a faite. qu'elle soit pour moi un sujet d'allégresse et de joie. Ô oh, Éternel, accorde le salut. Ô oh, Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient d'Éternel. Nous vous bénissons de la main Éternel. Éternel est Dieu. Et il nous, et nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Là jusqu'au compte de l'Éternel, tu es mon Dieu. Je te louerai, mon Dieu. Je t'exalterai. Louer l'éternel car il est bon. Car sa maison dure à toujours. Alléluia. Lui, les nations m'ont environné. En tout cas, ce Seigneur a voulu que je sois moi qui soit disponible pour un témoignage. Un petit témoignage. J'étais enveloppé, environné comme, comme des abeilles. Ils sont levées comme, comme des épines. Pendant ce n'était pas pendant un an, c'était pendant des années. Pendant des années, j'étais dans un combat. Les gens s'étaient levés contre ma vie. Vous savez que chez nous, les Akan, chez les Akan, bon, mon histoire, c'est que quand je suis née, ma mère, comme je. Ma mère, bon, je ne connais pas mon père. Je suis née, et ma, ma mère, elle s'est retrouvée dans des circonstances. Elle est encore vieille, je ne vais pas rentrer dans ces circonstances. Et au-delà de ça, elle avait sa cousine, elle était très amie avec sa cousine. Je suis née. Et elle était dans une relation, bref. Et elle a sa meilleure amie qui ne faisait pas d'enfant. Sa meilleure amie qui était sa cousine, qui était enceinte, et elle a eu un accident et on lui a enlevé le on ne pouvait pas faire d'enfant. Et donc, on toucher les baoulés, les histoires de lui, ta soeur, fait pas d'enfant. Et comme moi, j'avais derrière une histoire autour de ma naissance, quand je suis née à un, j'avais un an, un mois, un mois, ma mère, les baoulés disent, elle m'a mise le vent de, ma, de sa sœur donc je, elle était devenue j'étais la fille de, cette, de, sa, de sa cousine puis mes extraits de naissance tout ce qui étaient, était c'était cette tante là qui les possédait c'est elle qui était ma mère parce que chez nous quand on t'a donné l'on t'a donné c'est fini Donc c'est cette tante là qui m'a élevée mais elle-même elle était une blessée même à cause de ce qu'elle n'a pas, pas fait d'enfant donc elle n'a pas été la mère qu'il fallait pour moi donc en plus même de mes blessures du sein de ma mère cette femme m'a encore causé des blessures elle m'a maltraitée. Jusqu'à ce qu'on aille dire à ma mère, si tu ne vas pas prendre ton enfant, ta fille va mourir. Tellement cette femme-là m'a maltraitée. Et quand ma mère a essayé de me récupérer, c'est encore les baoulis se sont levés. Pourquoi est-ce que tu vas la prendre, tu vas prendre sa fille. Bref, ma mère m'a récupéré Quand j'avais m'a récupérée, quand je passais en, en, en, en classe de sœur. Euh, donc je suis venue chez ma mère. D'abord, j'étais vraiment quelqu'un qui était blessé. J'étais blessée et vous savez que c'est ma fille, ce n'est pas ma fille. Bref, toutes ces situations, côté, tout ce qui est le tout le côté spirituel. Nos parents ont posé des actes qui ne savent pas. les gens de mettre les enfants dans le ventre de l'autre. Tous ces problèmes spirituels, après c'est la jalousie, la sorcellerie, plein de tout. Pendant des années, j'étais combattue. J'étais combattue. Jusqu'à mes dis j'étais combattue. Et Dieu merci, le Seigneur est bon. Moi, je suis catholique. Ce qui m'a sauvé, c'est la paix. Les gens qui étaient autour de moi, mais la messe. La messe m'a sauvé. Et le Seigneur a permis que je, je, je suis un boulot à côté de mon ampoule, Je travaillais dans le, Il y avait une église. Les oppressions que je vivais, c'est la messe. Faire la messe et manger le corps du Christ. Je mangeais le corps du Christ et c'est cela qui me, me tenait. Parce que j'étais dans une. Il y a des choses comme que je vivais, un rêve. Dieu. Quand David, je, je me. J toujours, comme je dis, de les gens, Je me. L'histoire de David, parce que quand tu es. Oppré, quand tu as vécu une oppression, tu lis l'histoire de David, tu comprends l'histoire de David. Tu comprends l'histoire de David. Comment est-ce qu'on est oppressé à des il y a des gens qui sont. J'étais dans une. Oppré, je une oppression qui n'avait pas de, de nom. Et heureusement que le Seigneur avait placé des gens autour de moi. J'étais dans un groupe renouvelé charismatique. Et j'étais. Vraiment, je pouvais. Il y a des choses que je disais des choses que je disais mais non, Dieu est bon notre Dieu, il est bon quand Dieu a mis sa main sur, sur un de ses enfants, si le Seigneur a dit que toi j'ai ma main sur toi, ils vont, comme David a dit ils m'ont environné comme des abeilles ils se comme des épines ils se sont levés comme des épines qu'est-ce que je n'ai pas vu comme oppression qu'est-ce que je n'ai pas vécu de manière physique ou spirituelle mais notre Dieu, il est puissant tu me poussais pour me faire tomber mais l'éternel m'a secouru, ils m'ont poussé pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru, c'est-à-dire que peut-être qu'ils n'avaient pas prévu, même ces 50 ans, je suis dans la joie, parce que je pense qu'il n'y a pas un jour où je vais aller à la prière, pour il y a une expo de moi qui est. les gens vont m'appeler de partout, et il y a eu des moments, où je, pendant deux ans, j'étais dans des douleurs corporelles inexplicables, je suis passé il y a deux hôpitaux en Angleterre, deux hôpitaux qui me suivaient, on m'a mis dans toutes les machines, on m'a fait tous les scans, on ne trouvait rien. On ne trouvait rien. quand je vais voir mon docteur, elle me regarde avec la compassion. Mais ça, c'est des choses que les gens ne savaient pas. C'est seulement mon mari et ma fille qui savaient que je vivais. Et puis, la bergère du groupe de prière, mon père spirituel, qui savait que je vivais ces choses. On va se le voir dire oui, ce qu'on a trouvé dans ton sang, on dit que c'est là le semi. On va se le voir se dire que tu es dans deux hôpitaux différents. On m'envoyait les On va commencer un test là-bas. Mais le Seigneur, notre Dieu, il est puissant. C'est mon témoignage aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on dit qui veut, qui veut faire l'adoration, qui veut, tu, je me plie. je suis libre. Je le fais parce que mon Dieu, il a trop fait pour moi. Il n'a pas encore fini. Notre Dieu n'a pas encore fini avec nous. adoratrice, adorateur. Si tu vis un combat, dit, je sais pas. Pense à moi. Pense à moi. Peut-être que je ne peux pas. Rentrer, je suis pas encore en train de détails, mais si tu vis un combat, si tu es oppressé, pense à mon témoignage. pas Quelquefois qu'on vit des choses, ce n'est pas une histoire de un an. Ce n'est pas une histoire de un an. C est, c est, ça peut, se, ça peut aller de, de pendant des années. Parce que je me souviens, quand ma fille a commencé, elle est entrée en sixième. C'était des trucs qu'il y avait Parce que quand tu, ne, quand tu, quand tu te lèves, si tu t'es levé tu dis, je veux rentrer dans ma destinée. Parce qu'avant ça, là j'étais juste chrétienne de dimanche. Mais quand je commençais à prendre mon affaire de vie, je me suis assise pour dire, « Mais Seigneur, est ma vie. Qu'est-ce que tu veux ?» tu avais, tu, Je n'ai jamais pensé venir en Europe. « Mais tu as permis que j'ai en en un bon boulot. Bon, »« Plus ou moins bon boulot. » Mais ça ne va pas. Quand je me suis posé cette question et j'ai commencé à crever, c'est là, les gens disent, mais toi, tu veux crever, on va te montrer. Et ce, les gens ont commencé à se lever contre moi. Se, se lever contre moi. Parce qu'il fallait que je, je commence à questionner, je veux, ça, que je veux rentrer dans ma destinée. Ce que je vis là, ce n'est pas ce que je dois vivre. Ce que je vis, ce n'est pas ce que je dois vivre. Et les attaques ont commencé. Les attaques ont commencé. Et c'est comme ça qu'on s'est ré, réalisé, on a resté dans la famille, mais la, so la, dans la société tapis dans la famille. Tapis. On se dit, non, tout le monde va à l'église, mais c'est tapis même dans la famille. Et je veux bénir Dieu. Je vais lever mon Seigneur ce soir. Aujourd'hui, c'est mon action de grâce. Mon action de grâce parce que 50 ans, il y a des gens qui ont 50 ans ils sont dans la tristesse. Moi, j'ai toujours dit, on me dit, mais tu ne fais même pas 50 ans. Il ne pas 50 ans parce que dans ma tête, je n'ai pas 50 Moi, je ne vis pas mon âge. L'âge n'a pas d'importance pour moi. Je vis en tant qu'enfant de Dieu. Dans mon corps, dans mon esprit, je, je, je ne m'associe pas à un âge. Mais aujourd'hui, je m'associe à 50 ans parce que c'est milestone. Comme les Anglais disent, c'est un âge important. Et je veux rendre grâce à Dieu. Parce que le Seigneur m'a porté jusque-là. Pendant ces 50 ans, j'ai eu boulot. Pendant les 50 ans, j'ai eu des, des histoires où il m'a fait, fait grâce D'avoir mis deux entreprises. Et je sais que ces deux entreprises, ces deux entreprises, moi, mes deux entreprises seront un grand groupe. Et je le profite, c'est un grand groupe dans l'Angleterre. Parce que tous ceux qui me disent, mais ce que tu fais est merveilleux. Le Seigneur, je sais. Mais c'est toute cette chose-là qui est combattu. Et je veux bénir le Seigneur. Je veux lever son nom. Je veux lui rendre grâce. Je veux bénir le nom de mon Seigneur, je vais lever son nom. Papa, je te rends grâce. Je te donne ce témoignage. Père, je n'avais pas, je n'avais pas que j'allais diriger ce temps. Mais tu permets que je dirige ce temps parce que tu veux que je parle de ce que tu as fait pour moi. Parce que tu as été à mes côtés. Que ce soit les lames, que ce soit les... les, les que ce soit, tu m'as porté. Tu m'as porté, tu m'as porté, tu m'as protégé. Tous ces sentiments. Il y a un moment même... Voulais, je n'ai jamais en voulu à Dieu en tant que tel. Mais je me demande, mais Seigneur, pourquoi est-ce que mon histoire est, est compliquée comme ça Moi, je n'ai pas de papa et puis tu m'en fais en me donnant une femme qui me maltraite. Et je ne suis... Moi, mais ma vie après ça, dans la jeunesse, dans l'adolescence, avec la révolte, on a commis plein... fait de, de, de reprendre le mauvais chemin d'adolescence. l'adolescence' où j'ai eu ma... Et comme j'avais cette envie, j'avais cherché cet amour de paix... Les, le, les hommes avec lesquels je partais, c'était des hommes qui étaient plus âgés parce que je cherchais cet amour paternel Et c'était des trucs. Et à un moment que je, me, je, je vois ma photo de jeunesse, au lieu d'être contente, mais j'en voulais à cette reine-là. Je m'en voulais moi-même. Mais tu étais idiote. Tu en fait, il y avait tous ces sentiments que je portais. On me voit comme la femme qui est, qui est très zélée pour l'œuvre de Dieu. Tu m'appelles ici, par la grâce de Dieu, va prier pour une seule, si je peux, je m'en vais. Je suis zélé. Le Seigneur m'a donné ce zèle-là pour, pour, pour sa mission. Il m'a donné ce zèle-là pour, pour sa mission. Il m'a donné ce, ce, ce zèle-là de, de, de, de porter les frères et soeurs, d'être toujours disponible. Mais moi-même, à l'intérieur de moi, ce n'était pas ça. Moi-même, dans ma propre histoire, ce n'était pas ça. Mais pour les autres, j'étais cette femme. On m'appelle, je m'en vais au, dans mon groupe de prière où j'étais. J'étais toujours. J'étais toujours dans l'intercession, le noyau, j'étais disbergé, toutes ces choses-là, mais au-dedans de moi-là, c'était beaucoup de blessures, c'était beaucoup de forteresses qu'il fallait descendre. Ces forteresses devaient descendre. C'était des forteresses qui devaient descendre pour que le Seigneur puisse faire sa place, pour que j'accepte. Je l'ai dit ça à la, à la soeur, qui est la dernière fois, je dit, c'est maintenant que j'ai accepté Dieu comme mon papa. Où je dis papa, et puis je suis contente de l'appeler. Je l'ai toujours. Papa. mais c'était un papa comme l'enfant le grand frère de l'enfant prodige mais maintenant je le vois comme mon papa je peux venir être, faire mon bébé à lui je peux dire je j'étais je je, je suis contente de l'avoir comme père je suis dans la joie de l'avoir comme père en ce moment nous sommes venus pour ma grande sœur qui est en Alsace a voulait la tenir parce que on se déplace qu'on vienne pour célébrer les 50 ans, donc on est venu en Alsace et quand j ai, on s'en survolait là, dès on venait qu'on survolait le aérien faisait nuit mais je voyais Bâle parce que c'est à la frontière de Bâle, de, de la Suisse et je voyais Bâle en bas toute la ville de Bâle, je dit ça c'est ça, ça jaillit de moi de manière naturelle c'est mon papa qui a créé ça et j'étais surprise que je puisse penser, je dis, ça c'est mon papa qui a créé ça c'est-à-dire que le Seigneur a finalement fait tomber tout ce qui était en moi. Comme colère, comme amertume, comme tous ces sentiments qui étaient en moi. Ces sentiments que de... je m'apitoyais sur, mon... de... sur... sur mon état. Mais ma fille, elle a commencé, elle a 22 ans, elle, elle... elle m'aide aussi dans ce chemin. Elle m'aide. Nous, en Europe, les enfants sont tellement... Ils nous respectent, mais ils nous disent la vérité ce que nous, on ne nous... fait pas avec nos parents. Quand une femme, elle dit, un me dit, quelqu'un me dit, maman, ce n'est pas comme ça. Mais j'ai dit ça, c'est mon papa qui a crié ça avec, avec une aisance. Si ce n'est pas Dieu qui peut amener son enfant à faire ça, je ne sais pas qui encore. Et je veux bénir le nom de mon Seigneur. Je veux lever son nom, je veux glorifier son nom, je veux lui rendre grâce. Je veux bénir le nom de mon Seigneur. Oh, Notre Seigneur, il est bon. Je suis un témoignage de l'amour de Dieu. Je suis un témoignage de, de la misèrement je dis compassion je suis un témoin de parce que les hommes n'ont pas eu compassion de moi ma mère elle était obligée de se retrouver dans une situation où elle ne pouvait pas peut-être m'enlever et m'a gardé mais le Seigneur m'a combattu de sa compassion j'ai une très bonne relation avec ma mère très très très bonne relation avec ma mère je lui dois, elle a été un père elle a été une mère pour moi ma mère j'étais dans les meilleures écoles en Côte d'Ivoire Meilleur, je n'ai jamais, j'avais professeur particulier, j'avais tout. Elle n'était pas, bien, elle était juste euh, éducatrice au mamie droite. Ma mère était éducatrice au mamie-adjoint. Mais elle nous a mis à l'aise avec son pauvre salaire d'éducatrice. Mais il y avait toujours ce que tu t'aime parce que je, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, je peux aller vers elle pour lui poser toutes les questions concernant ma vie. Chaque fois que je vais vers elle. elle venu me dit non mais j'ai pensé à toi je te demande pardon elle, elle, elle, elle, mais on a qu'on a une bonne relation elle m'a toujours dit si tu veux quelque chose tu veux comprendre quelque chose de ton histoire viens et je vais vers mon père vers ma mère m'a donné le nom de, du, du monsieur qui est supposé être mon père biologique tu veux le chercher je n'en ai pas besoin mais elle est disponible et comme elle vit je sais bien je pense que le Seigneur veut qu'il soit toujours là pour dans ma guérison oh Seigneur je te dis merci je te dis merci, Papa. Coura cambasher, de tes de coura cambasher. Je te dis merci. Coura cambasher. Mon Dieu, ma tata. Mon oh Papa, je te dis merci. N'arrête les mots, toi le Sauveur. N'arrête les mots, Seigneur. Ma reconnaissance, ma louange, ce soir. Oh, Seigneur, je te dis merci, Je veux bénir ton nom, Seigneur. Et qu'elle qu'elle Je suis de la de grâce à Oh, hey. ma bouche est ouverte contre mes ennemis car je me réjouis de ton secours nous naissons comme l'éternel il n'y a point d'autre dieu que toi il n'y a point de rocher comme notre dieu ne parlez plus avec avec tant de hauteur que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche car l'éternel est car l'éternel est un dieu qui sait tout et pour lui sont pesées toutes les actions. L'art des puissants est brisé, alléluia. Et les femmes ont la force pour ceinture Ceux qui étaient rassasiés, ceux ce qui étaient rassasiés se louent pour du pain. Et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante cette fois. Et celle qui avait beaucoup d'enfants flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il le lève. De la poussière, il retire le pot. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands. Et il donne, il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'éternel sont les colonnes de la terre. Et sur elles, et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Il garde les pas de ses bien-aimés, alléluia. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres. Car l'homme ne triomphera point par la force. Les ennemis de Dieu trembleront. Dieu des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. L'éternel jugera les extrémités de la terre. Et il donnera la puissance à son roi. Et il relèvera la force de son ointre. Alléluia Oui, Seigneur, tu jugeras les extrémités de la terre et tu donnes la puissance à tes ouïes sur cette plateforme. Tu relèves la force de tes ouïes qui sont dans le combat, qui sont combattus parce que, Seigneur, l'ennemi est jaloux de ton amour pour chacun de nous. Moi, j'ai réalisé tous ces, tous, ces, tous ces combats, nous le savons tous, tous ces combats dans lesquels nous sommes, comme il a dit, tu auras pour ennemi, tu auras pour ennemi les, les gens de la maison de, de, de la maison, les gens de ta maison, parce que nos ennemis ne sont pas ailleurs. Nos ennemis sont ceux de nos familles. Et parce que ces gens-là, ils sont réalisés, Satan passe par eux. Pour nous, on va passer. Satan est jaloux. Comment un Dieu surpuissant, puissant, comment un Dieu si glorieux peut aimer des êtres faibles comme nous? Comment il peut nous associer à son œuvre de salut? C'est vrai, il nous a sauvés. Mais il nous, nous associe à son œuvre de salut pour que son règne vienne. Il vient nous prendre. Nous qui sommes remplis de pécheurs. Nous qui avons un coup de raison. Je dis, nous, nous disons oui, demain nous disons non. Mais il veut que nous, nous soyons ces personnes-là qui vont envoyer pour témoigner que lui, Dieu, il règne. Que lui, l'éternel des armées, il règne. Qu'il n'a ni, ni pareil, ni, il n'est pas comme les autres. Il est capable de venir, de il est capable de faire bâtir, de, de faire descendre. Nous soyons qu'aujourd'hui, la technologie même permet qu'on transporte des, des maisons. On peut construire une maison quelque part et puis la déplacer, venir la déposer quelque part. Donc Dieu est capable de faire descendre une maison pour, pour, pour un orphelinat. Il est capable de faire pousser. De faire, de faire, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Donc, il est capable de faire... Mais non, le Seigneur veut nous utiliser, nous, des faibles pour son œuvre, pour que son nom soit glorifié, pour que les gens sachent que lui, l'Éternel, il est Dieu. Et quand Satan voit cela, comment Dieu peut nous aimer à ce point? Comment Dieu peut nous aimer à ce point? C'est cette jalousie-là qui a transféré ces personnes qui sont dans nos familles, qui nous combattent, qui veulent notre mort. Et comme il ne peut pas nous tuer, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être qu vont gâter tout ce que nous touchons. Mais le Seigneur il a un jour. Moi, il y a un passage dans la Bible, dans le livre de. Je dit que j'avais les stagesses. Il faut que cette réponse. Du matin au soir, tout peut changer. Du matin au soir, tout peut changer. Et le Seigneur, il l'espère. Moi, pendant, pendant ces années où j'étais combattue avec la... Masse, je n'ai jamais été malade couchée. Non, non. Mais c'était des douleurs qui me prenaient. Aujourd'hui, ça passe ici. Demain, ça passe là-bas. Mais le Seigneur était capable de faire des choses. Mais il voulait que je participe à cela. Pour que mon témoignage soit encore plus vivant. Parce que mes témoins sont encore plus puissants. Les combat que je vivais, tout ce que je vivais, tout ce que je vivais, tout dernièrement même c'est au, au mois d'octobre, au mois d'octobre ou euh, septembre, j'étais partie faire un autre examen parce que c'était maintenant, mes, maintenant mes, mes articulations. Quand je me lève le matin pour me lever, tout mon corps, mes articulations, mes mains, mes pieds, je commençais à avoir des, des douleurs. Donc je suis pas, j'ai appelé le docteur, il dit docteur ça ne va pas encore. Elle dit, ok, on recommence. On allait faire tout un bilan, tout, tout, tout, tout quand m'a appelé. Elle m'a Et ce jour-là, il m'a envoyé un message pour dire, ah, le docteur va t'appeler, moi je n'ai pas vu. Le même jour, j'ai une amie, une soeur, qui m'appelle. Elle ne sait même pas, elle m'appelle, elle me dit, ah, mais je ne comprends pas, j'ai fait un rêve aujourd'hui. Elle m'a fait le lendemain, voilà, le lendemain. Elle m'appelle, elle me dit, mais j'ai fait rêve, commence à raconter. Je lui ai dit ma chérie, c'est pas moi que tu as vu dans le rêve là et j'ai compris que si la soeur avait eu ce rêve, l'ennemi a permis qu'elle ait ce rêve, parce que si elle me donnait ce rêve là le matin, j'allais être perturbée, parce que je devais parler au docteur j'allais être perturbée mais le Seigneur n'a pas permis notre papa il est tellement merveilleux il n'a pas permis que ça se me donne ce, ce, ce, ce message pour me troubler c'est après que j'ai eu mes résultats avec le, le docteur qu'elle qu m'a eu pour me dire ah je voulais t'appeler l'ennemi veut tellement nous il veut nous perturber il veut nous perturber, nous déconnecter de notre Dieu. Il veut enlever notre regard de notre Dieu. Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu. Il veut nous mettre les idées, les pensées morbides. Oh, je vais mourir, mais mon enfant ne va pas réussir. Et on a toujours le témoignage de ma fille. Tu Mon enfant ne va pas réussir. Tout ça pour nous perturber. Parce que nous sommes en train de sommes, ouais, comme les anglais. On s'en va quelque part. Donc il va détruire ton regard de ton but, de là où tu t'en vas. Tu vas, il va te, te retarder de quelque chose parce que pendant que tu es en train de, de remonter la pente, pendant que tu es en train de remonter la pente, tu te tu, tu, tu, tu, tu, tu seras déconnecté pendant un moment. Tout ça, pas plus jalousie, pas plus haine. Mais notre Seigneur, il est merveilleux, il est bon. Il est bon de louer notre Dieu. Il est bon de célébrer notre Dieu parce qu'il le mérite. Papa mérite cette adoration. Il mérite notre temps. Il mérite parce qu'il n'a pas regardé que nous soyons puissants. Il n'a pas regardé dans notre faiblesse il est venu. Il connaît notre histoire. Il connaît ceux qui nous combattent, il connaît ceux qui sont tapis dans l'ombre, il connaît tous leurs plans, mais il laisse quelquefois faire. Il laisse faire, moi je compris, il a laissé faire. Tout ce que j'ai vécu pendant toutes ces années, il a laissé faire. Il a laissé faire pour qu'aujourd'hui je, je puisse parler de cela. Il a laissé faire. Il a laissé faire pour que je sois, pour me fortifier, pour me faire, pour que j'ai une confiance absolue, totale en moi en Dieu. Il a laissé toutes ces oppressions que j'ai vécues, tous ces rêves, tout ce, tout ce que je vivais, tout ce, ce sont C'était tout quand quelquefois même pour me coucher, quand je vais me coucher, même je suis tellement opposée. Aujourd'hui, c'est quel rêve je vais faire? C'est quel rêve je vais faire? Et je vais me lever, je vais prier. Je vais prendre ces temps de jeûne. Je vais prendre les temps de jeûne le matin. Je vais partir au travail. Je vais faire ma messe. Je communique. Quand je communique, le corps du Christ, je reçois une paix. Le corps du Christ, c'est vraiment le corps du Christ. Le corps du Christ, c'est vraiment le corps du Christ. Et ce corps du Christ, ça m'a tenu. Pendant toutes ces années, chaque midi, c'était la messe. Quand je me lève, je vais travailler. À midi, je me je fais ma messe. Pendant ce temps, c'était une oppression. Mais le Seigneur tenait ma main. Le Seigneur tenait ma main. Chaque année, on faisait, on faisait les retraites. Mais le Seigneur était là. Tout ça pour me forger. Il nous forge. Notre papa nous forge. Parce qu'il veut partir loin avec nous. Il veut partir loin avec nous. Il a dit à Gédéon, il un guérir. Parce qu'il il savait, il savait, savait que Gédéon était, était faible. Il connaissait les peurs de Gédéon. Il connaît nos peurs. Mais il s'ajoute il à nous. Il vient prendre le contrôle de nos, de nos combats. Je veux bénir le Seigneur, mon Dieu. Je veux bénir son nom. Aujourd'hui, c'est mon témoignage. Je veux lui rendre grâce. Je veux lui dire merci, papa. Papa, je veux te dire merci parce que tu, tu, tu, tu, tu as fait pour moi. Tu as fait pour moi. Tu as fait, tu as fait, tu as fait. Je prie que tu fasses pour tout, pour tout, tout, tout adorateur, tout, tout adorateur. tu si je trouve dans un combat qui qu lui semble intermi interminable, qui lui semble interminable, il nous laisse prendre nos chemins souvent. Il nous laisse nous tromper. Il nous laisse nous tromper. Mais maintenant, pendant qu'on se trompe, là, il profite de nous attirer au désert. Comme il a déjà attiré au désert, je parlerai à son cœur. Moi, il m'a laissé me tromper par rapport à mes entreprises. Il m'a laissé me tromper, prendre une mauvaise décision de démissionner pour faire l'entreprise. Mais pendant ce temps de, de, de désert, là, il a avec moi. Pendant ce temps de désert, il a parlé à mon cœur. Il, il a commencé jusqu'aujourd'hui, même aujourd'hui même. Il continue. Il continue. Il continue. Il me montre le chemin. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire cela pour que tu puisses rentrer. Il y a des choses que nous devons... Il y a des actes que nous devons poser pour pouvoir rentrer dans notre destinée. Il y a des actes que nous devons poser. Il y a des choses qui vont nous coûter. Encore plus devant Dieu. Encore plus nous pousser encore dans ses bras. Il va nous pousser encore plus dans ses bras. Il va nous pousser encore plus dans ses bras. Il va, encore, bras. Il va encore enlever les... Il a enlevé la maîtume. Il a enlevé la pitouage. parce que je ne pas pitoyer sur mon autre. Il a enlevé la conflit. Il enlève. Et mais il nous... Toujours. Il nous va... One step, il nous envoie au-dedans, lui-même encore, jusqu'à ce que il soit, il soit, il voit que nous sommes prêts pour pouvoir rentrer pleinement dans cette... Dans cette... Parce qu'il est souverain. Et je veux bénir le Seigneur. Et je veux te dire merci. Je veux élever ton nom. Je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton puissant Adonai. Elohim, je veux te dire merci Seigneur. Je veux bénir ton nom. Oh, éternel, tu es grand. Je veux bénir Seigneur tout ce que tu as fait pour moi. Tu as trop fait pour moi. Tu as trop fait pour moi, Seigneur. Tu as combattu pour moi. Tu as blessé mes lames. Tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. Tu as été avec moi. Tu as placé des gens sur mon chemin. Même cette plateforme là, tu as posé cette plateforme pour qu'aujourd'hui je sois. Il a fallu que, que je sois connecté avec ma grande sœur Catherine. Et puis Nadine again pour le, la Jifa, c'est à partir de la Jifa que j'ai maman euh, euh, la chouchou de mon tata, Georgette, c'est après cette Jifa que m'a invité sur cette plateforme. Il a fallu qu'il y ait cette Jifa pour que je sois connecté, que je, je commence à me connecter chaque 21 heures. Donc le Seigneur, il n'y a, a rien de hasard dans la vie d'un enfant de Dieu. Il n'y a rien de hasard. Le Seigneur, il planifie les choses. S'il si planifie, il planifie. Il nous emmène dans ces choses, dans, dans ces temps-là pour que je sois aujourd'hui sur cette plateforme, pour que je puisse témoigner sur cette plateforme de ce que le Seigneur a combattu pour bon, moi. Adoratrice, si tu es dans un combat, prends courage, le Seigneur, avec toi. Prends courage la maladie. Que la maladie. Moi, je, je suis partie d'un d'autres hôpitaux. On m'a tout fait. On m'a tout fait. Imagine tout ce qu'on peut faire. Pourquoi on tout, C'est qu'aujourd'hui, on m'a donné le nom d'une maladie bizarre pour les, les, les, les, les articulations. Mais je suis guérie. Je ne plus les douleurs. Je ne sens plus parce que je me dis que ça. le Seigneur, il, il a, il a son plan. Il sait pourquoi. Oh, et maintenant je te remercie. Oh, comme ça, je sens suis pas. Dix mille ans ne peut pas dire que non. 10 mille ans ne suffit pas pour tout ce que Dieu a fait pour Oh, Seigneur. See <laughs> te rendre grâce parce que je sais où ça allait me chercher je sais maintenant tout qui allait me prendre là où vous m'avez enfermé Seigneur je sais ce que tu avais décrété pour moi je sais ce que tous les gens de la maison de ma mère avaient, avaient programmé pour moi je sais tout ce que tu as fait pour moi Père, parce que je sais ce que tu as fait pour moi Père. oh Seigneur, je te rends grâce sois élevé Papa sois glorifié Père. sois élevé Yahweh Sois bien fait, Dieu Saint-Fort. Je veux te rendre grâce à qui tu es, Seigneur. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux bénir son nom, Papa. Je te dis merci pour la vie de l'adoratrice Sophie. Père, je te dis merci pour la doratrice Sophie. Je te dis merci pour la doratrice Sophie qui ne se sent pas bien. Père, oh, je sais que tu es capable. Je sais que tu l'as guérie maintenant. Je sais que toi, tu la guéris, Père, par l'onction si qui est sur nos vies. J'ai vie dit que si vous croyez en mon nom, vous, vous, vous guérirez les malades. C'est pour ça qu'en ton nom, Jésus, nous appelons la guérison, Père, nous parlons à, à, à son corps. Nous parlons à son corps, nous demandons, Père, je ne sais pas elle si est connectée ou pas, mais Seigneur, nous parlons à son corps. Nous parlons à son corps, Père. Moi, j'ai expérimenté parler à mon corps, parce que chaque matin, je parlais à mes organes. Chaque matin, je parlais mes organes parce que tu as dit que c'est par la bouche que l'homme nourrit son corps et tu dis que la bouche du juste produit de la vie la bouche il y a, il y a de l'abondance de la vie dans la bouche du juste et c'est pour ça parce que nous sommes justes parce que nous sommes plus de deux nous sommes plus de trois connectés et nous, nous sommes connectés nous sommes justes et nous sommes dans la, la vie de nos, de nos belles -mères. Et c'est pour ça qu'en ce jour, nous appelons la guérison en ton nom, Jésus, dans le corps de ta servante. Nous appelons la guérison dans le corps de ta servante, Sophie. Nous appelons au nom de Jésus la guérison, celle qui connaît son corps là où la maladie est logée. Nous ne sachons pas savoir la cause, mais nous savons. en ce moment au nom de Jésus. Père, ce que tu as prévu pour ce soir, la bénédiction, la grâce, la faveur, la restauration, la, la, la force dont tu, tu, tu, tu, que tu as prévu parce que c'est pour Saint Paul a dit à Timothée, que, que je, te, je te demande de, de raviver le don que tu as reçu. Car ce n'est pas un don de, de, de, de, de, de, de, de timidité que tu as reçu, mais un don. Le don que nous avons reçu, le don de, de force, de sagesse et d'amour. Et père, à part le don que nous avons reçu, nous proclamons ce soir. Père, l'activation de tous les dons, l'activation de toutes les grâces dans le nom de Jésus. Nous avons reçu grâce pour grâce. Nous avons reçu grâce pour grâce. Jésus est né. C'est vrai qu'on ne renaît pas. C'est juste une commémoration que nous avons eue hier. Et nous savons qu'il demeure. La grâce, nous avons reçu grâce pour grâce. lui, grâce parce que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce est venue par Jésus-Christ de Nazareth. Et nous appelons cette grâce dans la vie tous les adorateurs et adorateurs Jésus. Paix, où est tes servantes, où est tes serviteurs, où est le ministère, où est les églises Où est les papas? Que lui coule encore. Suis ceux qui, ceux qui sont, sur maman Angelina qui est assez ta servante, sur ta servante, Béatrice, tous ceux qui ont un ministère qui porte, qui porte tes églises, paix, où est-elle encore? Où est-elle encore? Qu'ils puissent aller de l'avant. Père, si l'église accommodait les mille personnes, paix, que l'église maintenant soit double qui va être qui vient plus parce qu'il y a beaucoup d'autres âmes qui n'ont pas encore été touchées. Il y a beaucoup d'âmes qui n'ont pas encore été touchées. Que leur église, Seigneur, ressemble encore plus. Si je deux ou trois cultes, qui fassent maintenant, qu'ils achètent encore un autre culte pour 2022, dans le nom de Jésus. Pour ceux qui sont, Père, je prie pour mes Pères de l'Église catholique, Père, qu'ils soient moins, que l'action, que la faveur soit sur le patron de Père, je prie pour les chantres sur cette plateforme. Je prie pour les chants sur cette plateforme. Père, que tu les, que tu les, que leur parole, que, ch... que le Seigneur t'adore, comme ils t'ont jamais adoré. Dieu, tu ne veux pas qu'il est vrai qu'il à placé dans les églises, pour t'adorer dans les églises, pour l'idée, pour conduire des temps d'adoration, mais qu'il puisse conduire des temps d'adoration pour d'autres personnes, pour que d'autres personnes soient guéries, pour que d'autres personnes soient restaurées, pour que d'autres personnes soient converties par leur voix, par leur voix, dans le nom de jésus -Christ. de leur père, des âmes perdues. Nous voulons faire de nous les enfants qui amènent comme nous à la maison, nous amènons nos, nos amis à la maison pour présenter. Nous voulons te présenter des âmes perdues. Nous voulons te présenter des âmes perdues. Aide-nous, Seigneur, à le faire. Par notre, notre pour nos, pour nos, nos emplois, par nos entreprises, par, la, par tout ce que nous touchons. Pour la gloire de ton Seigneur, Père, je te dis merci. Oui, cette plateforme, bénis cette plateforme, bénis celle qui a commencé, parce qu'il a commencé pour établir, bénis là encore, fortifier la, Père, ben, qu'elle soit un témoignage, qu témoignage dans cette Côte d'Ivoire, qu'elle soit un témoignage dans cette Côte d'Ivoire, dans cette Côte d'Ivoire où Seigneur les gens, qu'elle soit un témoignage comme tu l'as prévu, qu'elle soit un témoignage dans le nom puissant de Jésus. Père, guéris ceux qui sont malades. Restons ceux qui ont le cœur brisé. Père, guéris l'âme. Continue de guérir notre âme. Tu n'as pas encore fini, mais continue, ceux qui sont encore en bas, où moi j'étais, père, sors-les de tout ce qui est amertume, tout ce qui est tristesse, tout ce qui est doute de ton amour. Et les Fais-le voir l'amour d'un père, comme tu m'as fait voir dans le nom puissant de Jésus. Oh, je te dis Merci. Je veux bénir ton nom, je veux te rendre grâce. Sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Amen, Amen, Shalom, Shalom, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. C'était un plaisir d'avoir euh, l'idée ce temps. Quand ce matin j'ai vu, j'ai dit à ma soeur, « Ah, il n'y a personne, puisqu'elle se connaît, elle est sur la plateforme, elle ne se connaît pas tout le temps. » Je dis, « Bon, on va prendre ce soir et on va l'idée. » Mais malheureusement, pendant quand je m'apprête à me connecter, elle a un restaurant, on l'a appelé pour dire que son, le, la lame du restaurant s'est déclenchée, donc elle est partie avec son mari pour aller régler, elle vient d'arriver même. Donc, elle n'a pas pu l'idée avec moi, mais bon, la maison a reçu sa part, que vraiment le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous protège, et demain, à b <rire> Par la grâce de Dieu, je vous aime, excellente soirée, et puis on a demain. Bye bye! <rire> bye!